A Green Startup avec la région Guadeloupe, la Chambre d'agriculture de Guadeloupe et l'INRAE est un concours qui vise à soutenir l'agriculture de demain et qui s'inscrit dans le plan stratégique régional pour une transition agroécologique. Parmi les 120 participants, 16 candidats ont été sélectionnés afin de valoriser leurs projets. Découvrons-les sans plus tarder. Dans la catégorie agro startupper il y a Juliette Ferdinand et le projet Happy Rhizosphère. Meggy Minacci et Jonathan Cherry qui portent le projet Coco Fiber. Célia sinitambiri et Grégory Béhari, projet Eco Green Animal. Frédéric Héninval s'intéresse quant à lui au biochar en Guadeloupe. Dans la catégorie agriculteurs, ils sont 8. Ludovic Enel pour le projet Naticulture. Luigi Ibad qui porte le projet du Duplan à l'assiette. Teddy Passave avec Valocopro, Kenny Bruni pour le projet Recycleban. Loïc Bourdi avec les planches d'abdon. Régis et Nahuel Tournebise qui amène le projet Capril. Françoise Soussin sur Marie-Galante avec le projet Poids du Bois et le Maïs. Et Pascal Bathilde pour le projet de Cressonnière Bois Odé. Et pour finir, pour la catégorie agro-transformateur, nous avons Axel Rousseau qui porte le projet Monimonioc. Etienne Gêne pour Gênes Calabache. Lionel Desvarieux et David Blic, Les Bonifieurs. Et enfin, Jean-Yves Carmazol, qui porte le projet Papité, le goût du terroir. Voilà, n'hésitez pas à soutenir et à encourager les candidats qui œuvrent pour une agriculture engagée et responsable. Suivez l'actualité sur les réseaux sociaux. À bientôt.